On a décidé de, de quitter Paris pour pouvoir se regarder dans la glace par rapport à nos projets. La seule chose qu'on puisse faire, qu'on qu ait pu faire, qu'on pouvait faire, c'est d'avoir de, de, le courage de prendre sa vie en main et d'essayer de mettre sur place un mode de vie qui puisse être crédible sur une empreinte écologique d'une planète et qui puisse être également reproductible. Donc c'était un projet à la fois personnel, parce qu'on en, on avait en, en, envie d'une certaine qualité de vie, et en même temps un projet hautement politique. On a décidé de quitter Paris envers et contre tous. Euh, tout le monde nous a dit qu'on était des utopistes et qu'on allait se casser la figure. Mais pour nous, notre projet était tellement, nous tenait tellement à cœur et au ventre qu'il nous a fallu autant d'énergie à nous seuls que l'énergie des autres pour nous combattre. Quand on était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 Bah oui, désolé, mais ça fonctionne. Personnellement, on a réalisé notre rêve. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus de la vie que ce qu'on a On est profondément heureux. Et donc là, on a fait un peu notre mission sur Terre, c'est mettre le spirituel de notre rêve dans l'incarnation de la matière. Moi, j'ai toujours pensé que je faisais un bout de la route sur cette planète et que si je suis vraiment dans mon axe, si je suis bien aligné avec qui je suis, euh, en étant le plus authentique possible, eh bien, il y a l'autre moitié qui m'aide à réaliser mes rêves. Bon, moi, je dirais que le, notre destination, c'est le paradis sur Terre. Hein. C'est d'amener le paradis sur Terre. Et donc, le paradis sur Terre se fera par des petits paradis intérieurs et qui parfois se manifeste extérieurement. Je pense à Paulo Coelho, dans son livre « L'alchimiste », il parlait de la légende personnelle, et on a tous une légende personnelle à vivre. Un itinéraire, hein, un itinéraire d'incarnation. Et par conséquent, euh, il disait, à chaque fois qu'un être humain a un rêve qui lui correspond, et si ce rêve lui correspond, ça ne peut que convenir aux besoins de l'humanité. Si on a une vocation, c'est-à-dire un chemin à vivre, il ne peut pas être contre l'humain. Et bien à chaque fois que quelqu'un suit son rêve et son axe de vie, il y a une conspiration qui l'aide à réaliser son rêve. Je pense que ça amène forcément à la spiritualité, qui n'est d'autre que ce lien qu'on a oublié et qu'on a un lien entre la terre et le ciel. Hein. On est entre les deux, quoi, hein, voilà, et c'est la définition de l'Homme. On a quitté la ville et tout le monde avait peur pour nous. Euh, à, à euh, Nos parents, en, en, en premier ordre, qui disaient qu'on s'installait dans la misère, euh, qu'on avait fait le mauvais choix, etc. Donc euh, il, il a fallu se, essayer de se faire comprendre, voilà. Alors, on est toujours en quête un peu métaphysique, on a toujours des, des petites angoisses métaphysiques ou, ou des, petits, des petits bobos ou des, ou des tracas. Pour se dépouiller de, de tout le clinquant et le surfaciel de notre être, il y a de plus en plus un gros boulot parce que les médias, les médias font tout pour abêtir l'ensemble de l'humanité. Et maintenant ils y vont de plus en plus fort. Quoi. Il faut une grande force d'âme pour pouvoir pour voir tous ces conditionnements et se remettre en question sans arrêt. Trouvez en vous quelque chose qui existe forcément, qui est peut-être caché par tous les conditionnements, les dogmes et compagnie, euh, ou le matérialisme, et trouvez en, en vous cette petite flamme qui est là, chercher euh, à arrêter de courir après des, des veaux d'or, après des consommations, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire de temps en temps et qu'il faut savoir se faire plaisir. Mais faites de temps en temps un peu silence. Allez dans la nature, euh, retrouvez-vous vous-même. Euh, essayez d'avoir euh, des amis qui sont un petit peu comme vous, qui sont en recherche. Recherchez le sens de votre existence. Quoi de plus beau qu'un rêve qui se réalise Si le rêve reste rêve, c'est un peu dommage, il reste dedans le fantasme, mais quand le rêve se réalise, c'est bien plus extraordinaire. Hey. Hey.